Messieurs dames, bonsoir et bonne année Dans un premier temps, je souhaite m'excuser pour le non-respect de mon planning qui m'engage théoriquement à sortir une vidéo par mois parce que malheureusement, j'ai un travail qui m'occupe énormément et c'est pas évident de trouver ce temps pour réaliser mes vidéos puisque comme vous l'imaginez, ces vidéos prennent un temps monumental puisque c'est essentiellement de l'animation. La vidéo d'aujourd'hui sera une mise à jour de la vidéo sur Falcon Heavy qui corrige et actualise les informations sur le lancement de cette fusée puisqu'il y a pas mal d'informations qui sont tombées récemment. Alors pour rappel, Elon Musk avait annoncé qu'il allait placer la payload, la charge utile, la plus idiote imaginable sous la coiffe. Alors c'est pas dans le but de se moquer du monde, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'il peut pas se permettre de commercialiser le lancement. Ce qui a de très forte chances que ça rate, puisque c'est un premier lancement, le lanceur est pas encore au point, donc il s'attend à ce que ce soit potentiellement un échec. Il a donc décidé de placer sous la coiffe de son lanceur son véhicule personnel une Tesla Roadster, qui est donc le premier modèle qui a été commercialisé par Tesla. Et la petite particularité également, outre le fait que la payload est complètement surréaliste, c'est la destination, puisque l'objectif c'est de placer ce véhicule en orbite autour de Mars. Et non, ce n'est pas une blague. Donc on va reprendre rapidement le plan de vol, puisqu'il y a eu quelques petites actualisations depuis la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à le regarder. Euh, non pas pour que ça me fasse des vues, mais pour avoir des infos supplémentaires concernant la puissance du lanceur. Et puis euh, différentes infos euh, qui sont relativement intéressantes, je pense, et j'espère d'ailleurs. Maintenant on va s'attarder au plan de vol, avec les petites modifications qui sont arrivées ces dernières semaines. Donc on a appris que les boosters allaient effectivement se poser sur Cap Canaveral, à proximité du pas de tir, sur la terre ferme donc. Et le corps est poser sur une barge au milieu de l'océan Atlantique comme ils ont l'habitude de le faire. La petite différence par rapport à d'habitude, c'est que le corps sera beaucoup plus haut que les boosters habituels sur Falcon 9. Il y aura beaucoup plus de friction en réentrée atmosphérique. Ça va être assez intéressant de voir comment ils vont gérer ça. L'étape suivante pour la fusée, c'est de larguer sa coiffe, hein, puisqu'en effet, en dehors de l'atmosphère, il n'y a plus de frottement avec l'air. Tu que c'est devenu un poids inutile, donc on va la larguer. Pour finir, l'injection qui va nous permettre d'être sur une orbite stable terrestre, hein, avant de passer à la suite. Il va donc falloir quitter l'orbite terrestre en se plaçant sur une orbite de transfert en direction de Mars, celle qu'on appelle l'orbite de Oman je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus tard comment ça fonctionne, mais pour simplifier, il s'agit d'une trajectoire qui optimise la consommation de carburant quand on effectue un transfert. Alors ça veut dire qu'on va consommer peu de carburant pour le transfert, mais ça ne veut pas dire qu'on va être rapide. Il y a des trajectoires qui sont beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus énergivores. Donc pour ce transfert, Mars doit être en avance dans sa révolution autour du Soleil vis-à-vis -vis de la Terre. C'est une position qui arrive approximativement tous les deux ans, et cette année, la fenêtre sera parfaite le 30 avril. Cependant, le lancement aura lieu beaucoup plus tôt c'est-à-dire fin janvier théoriquement. Mais ce ne sera pas vraiment un problème, puisque Falcon Ivy devrait être capable d'envoyer jusqu'à 17 tonnes en direction de Mars. Sachant que le roadster pèse moins d'une tonne 5, on a une marge de manœuvre qui est très élevée. SpaceX pourra donc effectuer le tir à peu près quand il le souhaite en 2018, puisque le surplus de carburant permettra de compenser. C'est l'allumage du moteur Merlin 1D, qui est situé au niveau du deuxième étage, qui permettra à la fusée de quitter l'orbite terrestre pour effectuer le transfert vers Mars. Une fois la poussée effectuée, l'étage supérieur et sa payload pourront se séparer sur la musique de Space Oddity. Alors là, les puristes viennent probablement de comprendre où se situe le problème du message de Musk qui annonce qu'il va placer une Tesla en orbite martienne. Puisqu'en effet, il n'y a plus de système de propulsion. Et on va voir en quoi c'est un problème un petit peu plus loin. Le transfert durera approximativement 8 mois, et en arrivant au voisinage de Mars, la Tesla passera dans le puits de gravité avant de continuer son chemin. En effet, sans moyen de propulsion, il va être impossible de décélérer, et de se faire capturer par Mars pour se mettre en orbite. Au final, le véhicule se trouvera sur une orbite entre la Terre et Mars, même peut-être un peu plus loin, si le véhicule bénéficie de l'effet de fronde. Est-ce que c'est une publicité mensongère de la part de Musk Eh bien je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, et on se retrouve probablement la semaine prochaine pour un épisode sur les orbites. Si vous êtes journaliste, blogueur ou youtubeur, et que vous souhaitez utiliser mes vidéos pour agrémenter vos articles, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, je vous ferai suivre les vidéos réalisées. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.